celui-là part pas si bien mais j'en ai pas vraiment fort ça c'est mes pétés de vie mais que j'en ai de partout donc il vaut mieux greffer pas trop pas trop bah non plus quand même ouais, que ouais. tu la vois tu vois mais Et, euh, 40 ouais euh, voilà 40 50, 50 là c'est ouais. okay. <rire> ah, bon ok on va passer par le monde Alors donc évidemment pour pouvoir réussir une greffe à tous les tours, et bien il faut greffer à la bonne période. Alors pour connaître la bonne période d'une plante, enfin on regarde tous les mouvements de sève. Donc si on regarde les mouvements de sève, donc quand c'est l'hiver, la sève elle est en bas, elle est dans les racines, l'arbre est au repos. Et puis au printemps, hop, sous l'effet du soleil, de la chaleur, la sève elle monte, elle monte, elle monte. En général la grosse montée de sève elle se fait jusqu'à la pleine floraison de l'arbre. Donc tant que l'arbre n'est pas en pleine fleur, c'est que la sève continue à monter. Donc une fois que l'arbre est en pleine fleur, la sève continue à circuler, c'est la saison. Et puis c'est l'été, donc c'est l'été, il fait très chaud, très sec, hop, il y a une descente de sève. Au mois d'août, sous l'effet des pluies, hop, il y a une remontée de sève hein, qui, qui finit la saison. Et puis hop, c'est l'automne et l'arbre se remet en repos. Donc quand on greffe, on greffe toujours. Pour la montée de sève c'est à dire qu'on va greffer alors un peu avant hein, un peu avant la montée de sève donc toute la montée de sève jusqu'à la pleine fleur et un petit peu après et après on peut greffer la deuxième poussée de sève c'est à l'automne et on s'arrête avant la fin Il le temps de prendre alors évidemment selon la période où on va greffer on va pas utiliser la même technique donc toutes les greffes de début de montée de sève jusqu'à la pleine fleur, où la montée de sève est très vigoureuse, là on va greffer un, un greffon qui va être un petit bout de bois avec deux bourgeons. Ensuite, comme la montée grosse montée de sève est passée, jusqu'à la fin là, on va greffer, c'est moins vigoureux, on va greffer juste un petit bourgeon, donc on va prélever, c'est le même qu'on prélève sur le bout de bois, on va prélever juste un petit bourgeon. Alors on appelle ça, c'est un œil, hein, c'est un bourgeon, c'est un œil. Alors on dit à œil poussant, parce que comme la saison n'est pas entamée, ben l'œil va pousser un mois après la greffe. Et la deuxième période, là la montée de sève est moins importante. On greffe aussi un bourgeon. Donc euh, petit bourgeon, toujours pareil. Hein. Et là par contre on dit que c'est à œil dormant parce que comme c'est la fin de la saison, il va juste se souder et le bourgeon il démarrera l'année d'après. Une des conditions quand même de réussite de la greffe, c'est qu'il faut que le porte-greffe il soit en sève, donc en montée de sève, mais que le greffon il soit encore endormi. Donc pour réussir ça, en règle générale, on récolte les greffons pendant l'hiver avant la montée de sève. C'est-à-dire qu'on les récolte en janvier. On les conserve, on les met dans le noir, dans l'humidité, hein, qu'ils aient l'impression que ce soit toujours l'hiver. Et donc, euh, donc on les ramasse en général euh, fin janvier, pour être sûr qu'il n'y ait pas du tout de démarrage de sève. On les enterre à l'horizontale, complètement dans le sable. Et normalement, on peut les conserver, on peut les sortir jusqu'au mois d'avril, dans des bonnes conditions, jusqu'à avril-mai. Donc là, vous voyez, il est en train de ressortir ses greffons de son stock de l'hiver. Alors là, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gros cailloux dans son sable. Et donc, les gros cailloux créent des poches d'air. Et donc, ces greffons risquent d'être secs quand il va les sortir. L'idéal, c'est vraiment de les mettre dans du sable fin, qu'on arrose abondamment au moment où on met les greffons à l'intérieur. Et surtout, il ne faut pas que le sable voit du tout le soleil. Il faut qu'il soit dans des conditions vraiment hivernales. Une des conditions de réussite de la greffe, c'est aussi d'avoir des bons greffons. C'est une pousse de bois de l'année précédente, c'est-à-dire une pousse de bois jeune, qui est encore bien vigoureuse. En général, on les prélève dans les parties hautes de l'arbre ou près du tronc, c'est là où ils ont le plus de vigueur. Pour que la greffe marche au mieux, il faut que les greffons soient encore endormis quand le porte-greffe est en sève. Alors Pour réussir, on récolte les greffons, en général, les derniers 15 jours de janvier. Alors quand la lune est montante, la vigueur monte dans les greffons. Et donc au moment où on les greffe, ben, ils sont toujours en état de fraîcheur. Voilà, plus de l'année dernière, la vigueur elle est donc, est. Bon. Et la greffe en, en fente, c'est plus solide parce que c'est bois dans bois. Et ouais. donc, Très vite le cambium. Donc la zone de vie sur les plantes, c'est la zone de cambium. Là on voit bien sur châtaignier, ça oxydé. Hein. C'est la zone là qui est entre le bois, donc le dur et l'écorce. C'est là où se passe toute la zone de démultiplication des cellules. Donc là on voit sur le porte-greffe, on voit bien le, le, le trait violet. Et quand on prépare un greffon, on voit bien le trait violet qui est là. Donc c'est la zone qui est entre le bois et l'écorce. Et c'est ces deux zones-là, la zone du greffon et du porte-greffe, qu'il faut mettre en contact. S'il n'y a pas ce contact, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc là, sur ce sujet-là, on va faire la greffe en fente, hein, parce que c'est un petit sujet. Donc, on va pouvoir faire la greffe en fente. Donc, on a le greffon qui est là, la baguette de greffon. C'est toujours le bois qui a poussé l'année précédente. C'est-à-dire que c'est toujours des bourgeons qui n'ont pas démarré. Il n'y a pas de départ, il n'y a pas d'anticipé. Donc, on prépare toujours d'abord son greffon et après on préparera le porte-greffe. Donc, quand on a la baguette entière, on prend jamais le bout de la baguette, parce que les, les les greffons sont pas assez vigoureux et on prend jamais le trop bas parce que les sont mal formés. Les yeux sont mal formés. On prend toujours la partie du milieu. Donc on prend toujours par deux bourgeons. Donc je vais prendre par exemple ces deux bourgeons là. J'arrête en haut et après je prends le. Alors je coupe pas trop à ras de l'autre. Hein. Voilà, ça c'est un beau greffon. Moi, je vais travailler mon greffon là pour qu'il rentre dans le porte-greffe. Donc le principe de la greffe en fente, c'est qu'on va fendre le porte-greffe en deux par le milieu. Donc ça va faire un V. Donc il va falloir préparer le greffon pour qu'il rentre bien parfaitement dans ce V. Donc je prends deux part et d'autre de l'œil. Donc je ne travaille pas trop près du bourgeon pour pas du tout endommager ce bourrelet. Je travaille plus bas, et je fais un V, donc j'enlève une fente d'un côté. Alors je vais jusqu'à ce que le bas, il faut que ça fasse un pointu. Il faut que la coupe, elle soit nette, lisse, sans escalier, pour qu'il y ait vraiment le plus de contact possible. Donc un côté et puis l'autre. Voilà, la coupe est nette. Alors le principe de la greffe, ça va être de mettre en contact. Donc c'est le cambium qu'il faut mettre en contact. Donc c'est le tout petit fil là, ça fait un tout petit fil vert foncé. Donc c'est là où se passe toute la, la vie de la cellule, de les zones de démultiplication des cellules. Qui est juste sous l'écorce là, ça fait un trait qui fait le tour. Il va falloir mettre en contact le cambium du greffon avec le cambium du porte-greffe. Donc une fois que j'ai préparé mon greffon je le mets au sec, à l'abri, dans ma bouche. Parce que là, tout le temps d'exposition, ça fait sécher les cellules. Donc, une fois qu'il est prêt, je le mets dans la bouche. Après, je m'occupe de mon porte-greffe. Donc Je choisis une hauteur. Plus on greffe bas, et plus on est rapide dans la montée de sève, donc plus on a de chances de réussir. Je choisis une zone lisse, où il n'y a pas d'entre-nœuds, parce que les nœuds sont des détournements de, de, de sève, quoi, de, de cambium. Donc je prends la zone la plus lisse possible. Alors là, il y a quelque chose qui me gêne, on va taper là, donc je coupe. Donc le principe de la greffe en fente, c'est je fends mon porte-greffe dans le milieu, à peine plus long que la, la taille du greffon. Faire attention parce que c'est dur, surtout là les, les pruniers, les pruneliers, et des fois ça part, il ne faut pas déchirer, il faut tailler, fendre. Quand j'arrive au bout, hop, je sors comme ça. Et je vais me caler de ce côté-là. Si je mets mon greffon au milieu, ça sert à rien, il n'y a pas de zone de contact. Il faut que la ligne de là, du cambium de là, qui est en train d'oxyder, qui est marron, elle se retrouve en contact avec la ligne de cambium de lui. Donc je vais caler mon greffon sur le côté. Donc j'écarte, évidemment, je ne passe pas tout ça en force. J'écarte, et donc je vais repérer la ligne de lui que je vais caler avec la ligne de lui. Et je le mets jusqu'à ce que ça quiche. Et donc là, une fois qu'il est mis en place, il faut aller très vite parce que le vent assèche et tout ça. Donc d'abord, on met l'élastique ou le raffia. Il y en a qui travaillent avec du raffia ou de la laine. L'avantage de l'élastique, c'est qu'il se décompose tout seul. Et l'élastique a pour objectif de maintenir plaqué les deux parties entre elles. Donc on tire. On force. On, on, on plaque. Alors évidemment, on plaque bien en haut et après on descend. Oui, je tire sur l'élastique pour bien tendre. Je ne m'occupe pas de savoir si l'élastique recouvre la fente ou pas. L'important, c'est que juste, il maintienne serré. Après, je fais un tour mort. Voilà, il a la fonction de maintenir. Et après, très vite, je mets le mastic qui, lui, a la fonction d'étanchéiser. Parce il faut garder tout ça vite au, à l'abri de l'air. Donc Évidemment, j'entarte partout. Le bâton est un peu court. Je fais une isolation. Je, toutes les parties qui ont été mises à l'air, je les tartine. J'oublie pas évidemment la petite pointe du greffon. Et si je trouve des, des fentes qui dépassent, Alors évidemment je tartine pas tout sur l'élastique parce que l'objectif c'est que l'élastique reste un peu au soleil pour se décomposer et finir quand il va s'élargir qu'elle puisse se lâcher. Voilà, c'est fait, pas plus compliqué. Si jamais il y a des départs qui se font au bord, évidemment je les enlève, hein. il faut qu'il n'y ait que le greffon. Tout le reste doit être éliminé parce que tout ce qui n'est pas greffon ben, va être dominant parce que la sève elle n'aura pas envie de passer par le circuit compliqué de la greffe. Et donc j'enlève tout ce qui dépasse. Il faut qu'à la fin il y ait le tronc et le greffon. Donc on est sur du mirobolant sauvage, hein, qui a poussé en, en porte-greffe, et là on a greffé de la mirabelle. Alors il faut savoir que tous les arbres fruitiers à noyau, en général ils sont compatibles entre eux. On peut greffer prune avec abricot, avec pêche, et après il y a l'amandier qui se met avec eux, mais l'amandier et l'abricot ne marchent pas ensemble. Après tout ce qui est pommier ça marche tout seul, pommier c'est pommier, Cerise, c'est bon. cerise, merise, euh, Sainte-Lucie, qui est le prunus maleb. Poire, c'est poire et coin. Et on peut faire aussi aux bépines. Alors aux bépines, il faut faire un peu attention parce qu'il y a des variétés qui sont sensibles à une maladie et dont le bépine est porteur sain. À la montée de sève, il faut qu'il évacue sa sève. Mmh. Donc il va avoir tendance à faire des rejets au pied pour monter plus vite et sortir sa sève à ce moment-là. Alors moi, c'est ce que je faisais l'erreur au début, c'était de les couper systématiquement. En fait, tu coupes la moitié de sel et à la fin, il y a là. Comme on a un sujet qui est beaucoup plus gros, la greffe en fente, elle ne pourrait pas marcher, ça déchirerait trop. Donc on va faire ce qu'on appelle la greffe en couronne. Donc le principe, on a toujours notre baguette de greffon, on va toujours prendre deux bourgeons. Alors j'élimine le premier parce que ça fait un moment qu'il a été coupé. Et donc là, je vais faire différemment le de faire de part et d'autre de l'œil. Je vais travailler derrière l'œil et je vais faire juste un seul grand plat qui va aller. Là, l'idéal, c'est d'arriver quand même un peu en pointe au bout. Alors toujours pareil, il ne faut pas faire des marches d'escalier, il ne faut pas partir en biais. Alors, le plat le plus plat possible. Voilà, ça finit à peu près en pointe. Et je fais une petite arête devant pour mettre une petite zone de cambium en vue aussi là. Je le mets au sec. Donc là je rafraîchis la coupe avec mon couteau. Je reste bien à plat, je ne vais pas couper l'angle. Et là, voilà, après juste... Je fais une entaille dans mon bois. Je vais jusqu'au cœur du bois. J'écarte un peu. Alors, faut Il faut que ce soit bien en hein, sève pour, euh, pour que la, le corps se décolle. Et je vais glisser mon greffon en mettant le plat contre le bois jusqu'au bout. Voilà. Et là, comme c'est un gros, eh bien, on peut en mettre trois. Pour être sûr de garantir la représente. Je vais dans le bois. Donc en écartant l'écorce, évidemment, je tombe dans le cambium. La, le cambium est entre les deux. J'écarte l'écorce et je glisse mon greffon dans la fente. Ça sert à rien de descendre trop, sinon après et ça oui. te le tient plus. Et en fait, tout le plat qui est couvert de cambium, il est dans le cambium de l'autre, et la petite pointe que j'ai fait devant, elle est dans le cambium de, de l'autre côté. D'accord. On va mettre voilà. un autre. Deux, c'est bien. Un, c'est dangereux parce que s'il y a un animal qui te le mange, ton bourgeon, tu, tu le perds. Et deux, c'est bien parce que ça prend le temps. quoi. Trois, ça va, je pense que ça va tirer trop vite. Quoi. Autant la greffe enfante est solide, autant celle-là, comme elle est juste dans l'écorce. Dès qu'un oiseau qui aura tendance à se poser dessus, il va tout arracher. Donc on fait un perchoir pour les oiseaux. Il suffit de mettre juste quelque chose. Au lieu de se poser sur le greffon, on va se poser sur le bois. Protection anti-oiseau. voir voilà juste ça comme ça l'oiseau ça il se posera pas sur les greffons il se posera sur la petite branche Et voilà